good מorgen אל ידנו. nous étudions aujourd'hui la s'echad megillah perikvèt mishnahé. kol ha'Yom kasher le-kirat ha-megillah vel-le-kriyat allel chofar ul-le-ti'at rulav vel-le-tfilat amusafin vel-amusafin ul-le-viduy aparim haktera kabla suta. Belarifat aigla, ou ta En rapport avec la Mishnah précédente, on avait vu les mitzvot que l'on est imposé d'accomplir de, deux jours spécifiquement. Dans la Mishnah précédente, on s'est intéressé à nous dire depuis quel moment du jour tu commences à faire ta mitzvah. On a dit a priori, on préfère que tu attendes le lever du soleil. A posteriori, depuis le lever du jour, ça, tu t'inquiètes quand même de ta mitzvah. Ça, c'était pour la première borne. Là, maintenant, on va s'intéresser dans la Mishnah pour me dire la dernière borne, la dernière limite. Toutes les méthodes que tu as imposé de faire deux jours, tu pourras les accomplir toute la journée jusqu'à la nuit suivante. En l'occurrence, kolayom kasher megila, toute la journée, Elle est, euh, on valide la lecture de la megila, durant toute la journée. Ça veut dire, bien évidemment, il faut savoir, c'est que a posteriori, a priori, quand tu as une misode d'accomplir une misva deux jours, tu te dépêches de l'accomplir sans traîner. Ça c'est a priori. Malgré tout, a posteriori, sache que si tu ne l'as pas lu à 3h après-midi, 4h 30 après midi h midi tu as toute la journée caché jusqu'au coucher du soleil. Euh, coucher du soleil et même plus. C'est un problème. On ne sait pas quand se finit la journée. En fait, c'est Ben Machot. C'est une période indécide, indécise. Depuis Le moment où le soleil se couche quelques minutes après, jusqu'à la tombée de la nuit, où il y a les trois étoiles, ça s'appelle Ben Machot. C'est un safek. Donc, dans le doute, tu accompliras quand même la mitzvah, mais ça, tu rentres en problème. En tout cas, donc, tu as toute la journée pour accomplir ta mitzvah. Kolaïom Kachar l'écrit à ta Megillah. Donc toute la journée, elle est, on valide la lecture de la Megillah. Oul Kriyata Alel, ou bien pour lire le Alel. Si ça avais un jour de... Avais un jour de où il fallait lire le Alel, et puis t'as pas eu le temps de faire Shafarit, Ça m'est déjà arrivé à Soukot, je me en rappelle. Enfin, à l'hôpital, on avait un, un, un, un enfin Bref, il a fallu concrètement, je me souviens que, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'avais pas eu le temps de faire le Alel le matin. J'ai fait le Alel à 3h de l'après-midi. 2h de l'après-midi. Ça arrive des fois. le Kriyata Chofar aussi pour sonner le chauffeur. Il n'avait pas de chauffard, il était à l'au-point, il était... Peu importe, t'as toute la journée pour sonner le chauffard si t'as à la recherche à Narui. Ou le netilat idem pour le netilat lulav justement, comme je le dis, c'était sous-côte. Même le Lulav, c'est parce que j'avais pas reçu le Lulav, c'est ça le truc. J'avais fait la tuyla le matin, j'avais pas le Lulav. On m'a apporté le Lulav que l'après-midi, donc j'ai pu attraper le tir. Ou le netilat lulav donc pour faire la netilat lave pour prendre la mise du Lulav. Mais les tuylas, ça finit aussi pour la tuyla de Moussaf. La de Moussaf, chaque fois qu'il y a un jour qu'il faut faire Moussaf, bien que, a priori, il ne faut pas dépasser la septième heure. Pire que ça, il y a Rabbi Yoda qui est invalide après la 7 septième heure, on tient la Halakha comme qui valide, a posteriori, après la septième heure, on a toute la journée pour le faire. En l'occurrence, c'est fréquent aussi dans les Yeshivot ou la Tfilah de Rosh Hashanah dure très longtemps, on fait le Moussaf après la 7 septième heure même. D'accord Il y a des Hasidut où ils font d'affilée pendant le Rosh Hashanah, hein, ils, ils, ils mangent presque pas, je crois. Ils font chakrit, hop, ils enchaînent sur moussaf, ils sont déjà assez tard pour faire mincha, et directement ils, ils enchaînent un Ils on ne sait pas exactement à quel moment ils mangent dans la journée, mais en tout cas. Voilà. On te à moussafine, la moussafine aussi pour les corbanotes des moussafine aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui quand on fait une filat de moussaf, c'est parce qu'à l'époque du bâtiment euh, il fallait apporter des corbanotes supplémentaires, ce qu'on appelle les moussafé ayom. Les moussaf ayom, à Shabbat, on apporte les shinokasim, il y avait tous les rituels qu'il y avait, même un tessar, et donc les corbanotes tu peux les accomplir durant toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, euh, même si c'est pas, il y a un problème technique, parce que vous savez au batamek le corban tamid, shal shahar vishablanar daim, il y a le coup d'envoi pour tous les corbanotes, le premier corban à apporter c'est le corban tamid du matin, et le dernier corban à apporter c'est le corban tamid du soir, donc en fait, le, quand je dis que tu peux apporter les corban à Moussafine toute la journée, a priori, tu dois toujours faire le Corban de Moussak avant le Corban de Tamid, mais le, le Moussak explique ici que si toutefois le Corban de Tamid, on l'a déjà, déjà fait monter sur le misbéar et qu'on n'avait toujours pas offert, on n'a toujours pas fait le Corban des de Moussak, et eh ben on fera le Corban des Moussak, même après le Corban de Tamid, d'accord Ou le Vidouille à Parim à on parle aussi, euh, on parle aussi du Par et chez le on parle de le Mashiach, les... Des sortes de corbanotes aussi, où il y a le, la misva que le Kohen ou le Sanurin se repentissent sur les avérotes. eh bien on pourra prononcer aussi le vidu durant toute la journée. D'accord Le vidou yamaasser, aussi le du maaser, le vidou masser, c'est une misva qu'on accomplit une fois tous les trois ans. Et en l'occurrence, c'était à Chivich el celui qui prélève les tromotes chez lui, une fois tous les trois ans, il doit se soucier maintenant de... De finir d'épuiser tous les traumas de Schroth, que s'il avait des. Vous savez, des fois, on prélève, on prélève, on garde la trauma qu'on va donner au Cohen, on garde le maaser chéni qu'on va donner au Cohen, on garde la Matbea de maaser chéni à la maison. Euh, Jusqu'à quand Alors, le, à Pessah, je vis chez de la troisième année et de la septième année, eh bien, on fait le vidouille maaser, et. Euh, et, et on fait le, donc, on fait le vidouille maaser, où. Où on, il faut épuiser tout, finir tout ce qu'on a à, à donner à chaque, au Cohen, au Lévi, aux pauvres, on donne à chacun ce qu'on qu leur doit, et puis après on prononce le vidéo à serre en disant que j'ai accompli toutes les misotes comme il fallait le faire. Ensuite, tout le vidéo yomaki pour aussi pour le vidéo avec pour des du Cohen sur le par, Alors j'ai un problème technique, parce que concrètement, j'ai du mal à situer la solution. Tu me dis que tu peux le faire toute la journée mais après, il faudra aussi faire le corban donc tu me dis quoi, quoi, je peux faire toute la journée même après la shkia, même à la dernière limite, mais après quoi <rire> Si on se retrouve à une minute avant la shkia qu'il faut faire le vidou ma ben, je j'aurai pas le temps de faire le corban après. Apparemment que la méchante vient m'enseigner pour me dire, ben, tu sais quoi, C'est quand même le vidou même si tu n'auras plus le temps de faire le corban ensuite, fais quand même le vidouille, ce sera toujours ça. Apparemment, c'est ce que ça veut dire. Lismicha, à part ça, alors maintenant on va rentrer dans toute une série de de toute une série de avodotes à faire dans les corbanotes en fait. Alors on va y aller un peu vite, Bézat Tachem, Smicha, c'est Samar J'teyadav, Al-Rosh, Al-Rosh, al roch al khatat je sais pas, il y a plusieurs Corbanotes, où il faut, avant de, de, de faire le Corban, eh bien on, on, il faut mettre les mains sur la tête et appuyer fort, en guise de c'est moi qui devais partir à la place du korban, et il va passer en, en capara à ma place, d'accord C'est ce que ça exprime la quand qu'on appuie les mains sur lui, donc il faut le faire de nouveau deux jours. Les Shritas, égorger le Corban. Les Alors, Tnufar, là, c'est... Tnufar, ça à dire balancer. Il y a toutes sortes de Corbanot qu'il faut balancer. Il y a aussi le à Omer, où il faut aussi balancer les à aussi, de Shavuot, aussi. Il faut les balancer, en haut, en bas. Et donc, tu as toute la journée, c'est Kasha pour accomplir sa Mitzvah. La C'est déjà, je fais les trois en même temps. Agasha, et Aktara. Lorsqu'on offre une oblation de semoule, Alors, il y a plusieurs... Mitzvot à accomplir. Tout d'abord, le coin, il prend la Mincha, il l'amène, il la pose devant le, le misbéach, et puis après, il la, il la récupère, il prélève de ça, donc ça, c'est la Gacha, il l'a présenté, puis après, il prélève de ça le Kometz, et après, il va brûler le Kometz sur le feu du misbéach, et le reste de la Mincha, il la mange, lui. Alors, Agacha, kmitza et Aktara, toutes ces misotes là tu peux accomplir durant toute la journée. L'Imlika, alors, Melika, c'est ce qu'on avait appris dans Zvachim, la, la manière d'égorger les, les, les volailles qui faisait ça avec le pouce, il attrapait ça dans les mains et puis il enfonçait son en pouce comme ça, pour faire la Melika, ou les Kabbalah, à part ça, maintenant, maintenant, on va repartir maintenant en rapport avec tous les corbanotes que tu dois réceptionner le sang, faire la Kabbalah, ou la Zaya, asperger le sang sur le Misbeach, ou la Shkayat à part ça aussi, sur pour faire boire la sota, les eaux de la sota de la femme qui est soupçonnée d'ulder, alors on va lui faire boire la sota de nouveau. C'est que de jours qu'on fait ça et pas la nuit. Mais la à Egla, à Egla-Roufa, à roufa la fameuse paracha, lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes et qu'on ne sait pas qui l'a tué, alors on a une mise que le de la ville la plus proche, le bédine vient là-bas et prend une égla, une... une... une J'ai oublié le mot. Jonis, en, en expiation, il va, lui, il va lui prendre une hache il va lui fracasser la nuque. Ça, c'est Arifat De nouveau, il faut, ça, il faut faire cette mitzvah deux jours. Oltahara, ta Metzora est aussi pour la purification du Metzora. C'est quoi la purification du Metzora C'est lorsque le Metzora est là, guéri de sa plaie. Alors, pour le sortir de, de la. On a, on a vu que ça dans le Père Pour le sortir de sa situation de, de Metzora. Alors il faut apporter deux oiseaux et un, une branche de cèdre et du esauve, je sais pas comment, Et après, tout un rituel autour de l'asperger. Tout ça, ça doit être réalisé de jour et pas de nuit. Et toute la journée, elle est à pour accomplir toutes ces choses. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'atzlachat. Koltou